Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver au potager qui dit non. On va donc aujourd'hui euh, se livrer à plusieurs activités. Euh, la plantation de pommes de terre, le semis de carottes, de radis et le semis de petits pois également. Alors, pour commencer on va s'occuper des petits pois. Et donc on va ajouter quelques poquets euh, autour des structures qu'on avait précédemment installées pour accueillir les premiers semis de petits pois sous les bouteilles d'eau. Euh, ces premiers semis semblent enfin donner des signes de démarrage tout doucement. Et donc là, voilà, on installe de nouveaux pokés, une autre variété de petits pois. Et cette fois, nous allons les semer sans bouteille d'eau, hein, de manière à voir un peu si la bouteille est un réel euh, avantage, présente une réelle plus-value ou pas par rapport au système précédemment retenu. Quoi. Voilà. Les semis donc de carottes et de radis auront lieu sous ces voiles d'hivernage entre les rangs d'oignons et d'échalotes précédemment plantés de manière à optimiser la place. Voilà, donc on a relevé le voile d'hivernage, euh, et on commence par nettoyer un petit peu les débris euh, végétaux qu'on peut trouver en surface, entre les buttes sur lesquelles nous avons planté les oignons et les échalotes, euh, de manière à obtenir un lit de semences qui soit euh, convenable et propre à accueillir, donc les graines. Voilà, donc on réalise tout ça sous l'œil bienveillant de Lady Gaga notre petite chienne. Voilà, donc ensuite, c'est le temps du semis, proprement dit. Donc je sème directement depuis le sachet de semences. Je n'utilise pas de semoir. Là encore, ça me vaudra peut-être, euh, eh bien, des surprises. Hein. <rire> je m'attends à ce que ce semis soit finalement peut-être un peu trop dense. Euh, bon, on verra bien. C'est là encore une première, on verra un peu ce que ça donne. Voilà, je viens donc recouvrir d'une très très légère couche de terre le semis que je viens de réaliser entre donc les rangs d'oignons et entre les rangs d'échalotes sur plusieurs de nos parcelles. Entre ces buts, ce sera le semis de carottes et je prends donc soin de donner un petit coup de griffe. Préalablement, de manière à ce que le sol soit tout à fait meuble et propre à accueillir, donc ces semences de carottes. Là encore, je sème directement depuis le sachet, je n'emploie pas de semoir. Bon, j'essaie de respecter une densité, euh, disons, qui me semble en tout cas euh, appropriée. Je me suis fait à l'idée de, de toute façon de démarrer ces carottes euh, plus tard, je crois qu'on on ne pourra pas y échapper. J'ai quand même un peu l'impression, surtout a posteriori, au moment où je monte ce film, eh bien qu'on a eu la main sans doute un peu lourde sur ces semis de carottes. Voilà, je compte donc sur les pluies prochaines, eh bien pour passer à travers ce voile d'hivernage, je, je dirais tout doucement, et puis venir humidifier correctement ces semis, bien mettre les graines en contact avec le sol et puis euh, assurer euh, la levée de, de ces graines. On aurait pu tout aussi bien arroser, ça aurait sans doute même été préférable pour les semis proprement dit. En revanche, euh, j'essaie d'apporter le moins d'eau possible au niveau des oignons, euh, ail et charlotte pour le moment. Le sol est déjà bien humide, on va laisser faire le, la pluie et les éléments naturels. On va voir un peu comment ça se développe de cette manière là. Alors, je vais donc dégager une demi-planche de culture du foin qui la recouvre. Nous avons donc 2 kg de plants de Victoria à planter. Ensuite, je procède à un léger griffage du sol de manière à faciliter la plantation des tubercules, proprement dit. Alors je commence par disposer l'ensemble des pommes de terre sur l'espace que je viens de dégager, de manière à pouvoir les, les planter ensuite euh, en respectant les, les espaces que j'ai souhaité. Bon, donc on, voilà, on est en route à planter ces pommes de terre. Euh, on commence à voir les germes apparaître hein, assez clairement. Donc l'idée c'est de les enterrer pas trop profondément non plus, mais suffisamment tout de même. Ces bulbes-là s'enterrent, je dirais, à peu près une fois et demie à deux fois leur diamètre, voilà, ça peut être bien, ah, en veillant, si possible, à laisser ce germe orienté vers le haut, bien entendu, hein. Voilà, comme ça. On va procéder comme ça pour toute la parcelle. Vous me direz ce que vous en pensez. Je pense quand même que ces pommes de terre sont plantées un peu serrées euh, les unes des autres. Euh, bon, ça risque de, ça risque de faire un peu serré effectivement. Euh, on va tenter comme ça. On verra bien. Il nous en reste quelques-unes. On va les mettre ailleurs sur le potager, sur une autre planche. Hein, toujours dans l'idée de pas mettre tous les œufs dans le même panier et puis euh, on viendra recouvrir ensuite euh, de foin, euh, mais très très peu, hein, juste euh, de manière à ce que les, les verdures de, de ces pommes de terre puissent quand même euh, passer, hein, que les, de manière à ce que les plants puissent démarrer correctement, et au besoin on viendra ensuite en cours de culture réapprovisionner euh, en foin. Hein, C'est un peu ça l'idée qu'on retient, et de, de cette manière on n'aura pas à buter les pommes de terre. Ça semble avoir été testé et approuvé par euh, des jardiniers bien plus confirmés que nous, et donc euh, voilà, c'est la méthode qu'on va retenir pour, pour essayer d'obtenir des quelques pommes de terre sur ces planches. Quoi. Alors, je viens donc de rapporter du foin au-dessus de ces plants de pommes de terre qui viennent d'être plantés. Une très très faible épaisseur par rapport à ce qu'on a mis par ailleurs sur les, sur les planches. De manière à ce que lorsque ces plants vont démarrer, eh bien euh, les, les parties aériennes hein, de, de ces tubercules puissent quand même atteindre la lumière sans difficulté et on viendra euh, réapprovisionner en foin à la demande, hein, de manière à ce que euh, on n'ait pas non plus euh, trop à désherber si possible euh, entre ces rangs de pommes de terre et puis euh, qu'on continue toujours de la même manière à alimenter un peu notre sol par la décomposition de ce foin. Je pense qu'on a pas mal travaillé aujourd'hui sur, euh, sur le potager. Les premiers véritables euh, travaux, disons, de, euh, voilà, de semis, euh, plantations diverses, c'est bien c'est pas mal, mmh, ouais, pas mal. Euh, ça nous a permis aussi de maintenir la serre ouverte tout le temps où on était présent euh, avec ce système là hein, petite pince tout simplement euh, et là on en a mis juste une ça fait déjà une ouverture pas mal euh, et puis euh, sur les prochaines fois et puis notamment durant l'été on ouvrira davantage et on ajoutera d'autres pinces voilà ça nous permet euh, à la demande de pouvoir encore une fois la fermer hermétiquement je crois qu'on va rester sur ce, sur ce système une fois pour toutes. C'est ce qui nous rassure le plus. Hein donc pour résumer eh bien euh, nous avons semé quelques petits pois sans les recouvrir de bouteilles d'eau cette fois j'aimerais voir la différence avec et sans la bouteille euh, et puis il s'agit d'une autre variété également mais sur les mêmes supports que qui ont accueilli les, les premiers petits pois euh, la dernière fois. Hein. On a également euh, essayé d'exploiter les rangs intermédiaires entre les oignons et entre euh, les échalotes et on y a semé donc euh, deux variétés de radis et puis quelques carottes c'est pas c'est ça hein ouais quelques carottes euh, en prenant soin de bien ameublir euh, le sol mais enfin de toute façon c'est le, le sol est encore une fois remarquablement meuble euh, hein, euh, sous ce foin et donc euh, on n'a pas eu de gros travail à ce niveau là quoi euh, donc euh, on a recouvert ensuite de, de P17, enfin puisque les, les, les... Oh, voilà. puisque les rangs d'échalotes et d'oignons étaient recouverts de P17, on a remis ce P17 en place, et je pense que ça aidera un petit peu à démarrer, euh, et bien notamment les carottes dont je crois savoir que c'est assez long, bon ça donnera peut-être un petit coup de pouce, euh, ce P17 euh, tient très très bien avec les punaises, hein, contre toute attente, on avait un peu peur que ça ne que ça résiste pas au vent et finalement ce système semble euh, eh bien tout à fait satisfaisant. Et pour terminer, on a également planté les pommes de terre, donc euh, dont je pense que nous les avons plantées un peu trop serrées sans doute, euh, bon je suis encore un peu préoccupé par la gestion de l'espace dont on dispose donc euh, j'ai tendance peut-être à serrer un peu trop euh, on verra euh, on verra ce que ça donnera euh, on les a répartis sur deux planches très éloignées les unes des autres dans le dans le potager et euh, de manière à limiter les risques euh, notamment euh, eh bien phytosanitaires hein, en particulier et euh, de manière aussi à ce que ces pommes de terre cohabitent avec des plantes différentes hein, en fonction de la planche dans laquelle se trouve et dans la deuxième planche on les a serrés un peu un peu moins quand même voilà bon, encore une fois euh, tout à valeur d'expérience hein, dans, dans ce qu'on fait là et, et bien ça, ça permettra de, de tirer les conclusions qui s'imposent quoi tout simplement voilà je crois qu'on a fait un peu le tour euh, la chienne s'impatiente là il, il est l'heure de l'apéro là bientôt donc elle le sent euh, d'ailleurs moi aussi ça commence à... on va y aller et puis, euh, on vous dit à très bientôt, donc au potager qui dit non. Oui. Ciao, ciao. J'ai dit oui. <rire>